Si je meurs dans les 10 secondes, demain je peux recommander un clavier. <rire> J'ai perdu mon drone. Ouais. Prédiction. Va-t-il péter son clavier Sur moi, sur moi, sur moi, sur moi, il est là à gauche. Il est sur moi. Remember it. Un truc intéressant euh, dans un un petit nomade, un lion, un lion. Ouais, ça marche. Ou même nomade. Vas-y, je prends Lion pour la Et prochaine. <coughs> ouais, prends Nomade. Il y a Vigil. Vous savez pas utiliser Lion, je pense. Ok, je change, je prends Nomade. On parlera de Il y a un y a Vigil Big Tower. Ouais, Vigil Big Tower. Ouais, ouais, c'est sûr, il est à je côté procule. de mon shield à gauche. Par, par la fenêtre, là, tu peux l'avoir. Il doit être. Ah Putain, ouais. Mais quoi C'est armuré, hein, je pense. Ok, armuré, c'est euh, clear. <rire> Buster. Et l'autre, <rire> il est tombé. Buster Dressing, ok. Je suis rentré master. Euh... Voilà. Avec, on a pris le contrôle de Bitter Armory. Ah Emo, quelle non Désolé, C'est La seule amaro ouais. du monde. Tu es 30 secondes, les gars, il faut vous bouger. bouger. Baggy, il te reste des trucs pour ouvrir ou quoi Bah le closet, réveille-toi, poulet. Tu sais ce qu'il te reste à faire. Ah le poste, putain, ouais. 20 secondes, allez, on les va gars. coiffer, Emo, faut y aller. Plante. -y. Je plante des faux. Plante des faux. T'as une glue, t'as glue. Ah putain, retard, retard, retard, retard, retard. Attic. Devant porte Attic. 25. Dommage. Ouais, dommage, dommage, dommage. C'est moi, ouais, es... moi qui ai déconné, j'étais juste là. pourquoi 3 heures Je sais pas. Ok, c'est à toi d'ouvrir ce absolument. closet là. Ouais, t'étais pas dedans, t'étais pas focus. Donc go là, euh, ça, autrement, était, il était gagné ce round. Vous avez pris, vous avez oui. posé exactement ce que je vous ai dit de faire. Et vous l'avez planté à l'endroit où ça devait être fait. Et Emo, c'était bien le, le coiffage d'objectif. C'était pas trop mal. Si je meurs dans les 10 secondes, demain je peux recommander un clavier. En fait. Ils sont bien méchants. Hein. <rire> J'ai perdu mon drone. Voilà. Prédiction va-t-il péter son clavier okay, il font une rotabas meeting. Souvenez-vous, la tour rouge scène... On va tous rentrer par la Oui, bien sûr. Mais Je l'ai dit tout à l'heure, Baggy, il faut m'écouter aussi. Elle est posée sur scène, oui. Mais attention, la Big Tower n'est composée que deux cases. Donc, ça peut être agressif. Donc, on peut peut-être mettre deux minutes à la prendre, la Big Tower. C'est pas très grave. Il faut le faire proprement, en avant. Kitchen, là-bas, je sais. Ah, putain Putain, mais... C'est bon, putain, je l'ai eu. Nickel, Amo. Stop Bravo, les amis. Ok, je remonte, je remonte. Je suis en galère à chic. T'as les IUM à ou pas Allez baguie, là, ton équipe a besoin de toi. Et s'ils sont en bas... Allez, parlez là un peu là. Les IUM... Euh, oh, je regarde. Là, là. autrement on, on va, va tous passer. se coucher. Hein. Ouais, j'ai les UEM. J'ai pété ouais. le bouclier à la rota bleue si jamais... Nice, nice cool. Cool. Flag, clair. Il y a smoke rota bleue. Un pilar, les gars. Ouais, bah, il y Ok, c'est parti, je suis obligé de reculer. Pilar, des il des y a Pilar, euh, Nano. y'a y a un mec Pilar. Bah, je le vois pas. Tu me dis, il y a la ligne, mais y'a y a un mec Pilar. Ah oui, bah, je le vois pas. Suis-moi, suis-moi, suis-moi, il est là à gauche. Je suis obligé de reculer les gars. Je suis obligé de reculer. Il est sur moi. Ah putain. Ouais, ouais. Hey, Alro, t'as vu ce que tu colles Tu pourrais éviter de le faire. <rire> De seconde là. Ouais, ouais, mais je voulais passer seul, là. Enfin, je t'ai je, dit je de que pas passer par le seul bleu, Arrête avec ton truc de... J'ai expliqué pendant 16 heures. Vous me dites tout à l'heure, ok, c'est ok. Je vous montre par A plus B les endroits que vous devez pas dépasser. Je coupe la map en deux. Tu vas dans le fridge. Est-ce est que ça, vous pouvez euh, faire un, à un à reset mental euh. Nano, ton clavier marche encore il vous a tous chantier, on est. Ouais. C'est bon, c'est bon, j'ai changé de spawn. Je m'occupe. Euh, euh, cool. Spawn kill, je crois. Stop, aura... stop, stop. Une Prenez... fois qu'on aura pu ça, je m'occupe des retards. Dans l'ordre, les pièces. Dans l'ordre, on, on prend le, le haut de la tour grise. Oui. On prend sous le bas. Shower, couloir shower. À partir de là, tour grise shower. 90. On ouvre le site. Allez, go. Je voilà. Top, tap, tap, tap. C'est oh, aimé. Et je suis blanc. Ouais, mais je, euh, je dis, je la flash je rentre, ne je rentre pas en même temps. Elle est où que, euh, Allez. Bah, Elle est morte, elle est morte, elle est morte. Mais non, mais dis-moi, quand t'es mort, Escar Qu'est-ce que c'est que ce travail Hoping. J'ai dit flash, je, je vais la flash et je rentre. Tu vois ce que ah bah t es t es dit, pas, je veux dire Je en même temps et en plus je m'attaque. Non, oh ouais. Alro avait raison, c'était parfait. C'est lui qui a le mieux joué sur le round. Là. Il y avait même pas de tergiversation Prends l'info de l'endroit où il fallait aller. Il le flash, double flash. Vous poussez tous les deux en même temps, ce qui n'est pas déconnant en soi. Mais bah, Emo, tu tires quand t'es blanc, toi. Ou je sais pas. Bon, c'est pas grave. Mais faut Man. lui défoncer J'ai vu un bout d'arme. Je croyais qu'elle était couchée, qu'elle se relevait en fenêtre. Oui, Bah c'est mal joué. Écoute, vous allez la pousser. Et t'as dit elle est à droite. Vous allez lui défoncer. Alro a parfaitement raison. Coupe qui était prise par Nano t'es très intelligent Allez n'oubliez pas le but du jeu c'est de pas mourir avant de faire des kills Ok vous oublie, Oubliez ce que j'ai ah ben dit blan, blan, blan, blan, blan, blan, blan. Il était où Il était où Non main, main, ça monte main Sledge, pardon Il était où Baggy Accroupi, grouping, Sledge, il, monte, croupi, euh, Sledge. Oh, il y en a détester, deux qui arrivent euh, je, euh, je me fais sortir en dessous Putain à gars fatigué C'est pas vrai Blanc clair. Pause. Ah dommage, dommage. Et Baggy tu vas toujours faire ton truc de l'armerie qui pue la. Zoubinette. Et tu vas toujours dans ton armurerie. Je veux pas que tu ailles dans ton armerie mais tu vas dans l'armerie par définition, et l'endroit d'où je vous dis Il faut que vous attaquiez l'armerie quand vous êtes en attaque. Si je dis commencez par l'armerie en attaque, ça devrait te dire, à mon avis, L'armerie en défense c'est pas ouf quoi. C'est un truc dont tu sortiras jamais, où tu vas forcément mourir. C'est très complexe l'armerie On peut peut-être voir des pros, des bons joueurs jouer l'armerie mais il y a peut-être des façons de le faire où il y a des choses qui font qu'on peut se permettre de jouer l'armurerie. Et à l'heure actuelle, dans l'état du jeu, croyez-moi, quand je vous dis un truc en fait, là ça servait à rien d'aller jouer ça anneau. quand on fait le, la, la prise de la scène ok l'ouverture de l'attic il est bon mais tu te fais péter par le fait que le mur en face de toi sur la scène il est half wall c'est à dire qu'on est déjà oui. dans une méta de la part des défenseurs qui est pas trop et de pas comprendre ça bah du coup tu te fais sécher au niveau du green en te faisant surprendre par un truc que tu aurais pu droner. et derrière c'est le château de cartes la bonne façon de faire les choses et la mauvaise façon de faire les choses la bonne façon de faire les choses c'est comment on prend le garage on discute quels sont les petits coups de... que la défense nous prépare dans ce grand garage on en parle on discute Discute, comment on les gère, on communique. Toi, tu peux m'aider pour ça, moi je peux t'aider pour ça. On va ouvrir là, etc. Ça, c'est la bonne décision. Ça, c'est le bon truc. Mais moi, j'ai une boule de cristal. Le mauvais truc, ce que tous les noobs font, aller à la porte du garage, tenter un pic, mourir, rager. Soit vous prenez l'option 1, soit vous prenez l'option 2. Si on prend l'option 1 et qu'on commence à discuter, on est bon. Si on prend l'option 2, ça sert à rien. Hein. J'ai eu un drone. Eh, le euh, guise le de la vie vous... de ma mère, je tu fais un pic de, se un de, un un de merde. Tu piques trop et tu perds ce garage. Je te <rire> IRL, tu perds pas le garage. Non. J'ai eu deux drones garage, hein. les autres je sais pas, c'est peut-être dans le bac. Il va mourir comme une merde. Je sais pas entendu un drone là, ouais. C'est pas mal ça. Alors le fait ouais, ouais, a zéro à jamais... l'avantage là-dessus. Ah, si il se met en rappel, il se voit. Ok, c'est pour les drones mais prends pas ouais, de ouais, ligne, ouais, du coup. Juste pour les drones, ouais. ouais. Ah, ok. Ok, d'accord. Allez vas-y, double varbelé. What Pourquoi l'un sur l'autre Il y, y a bien une Twitch j'ai eu un drone. J'ai pris ch... contrôle de rouge. Joli setup là, allez. Ah putain ouais. Putain avec de le C4, la porte... quoi. de la porte construite. What 3 le... marches de guise. Ah il est ah, mais... ok. Fais gaffe. Ah au catwalk aussi le guise. Ah, ouais. Tiens. Catwalk. Ouais ouais je suis... J'ai rouge garage. Faut qu'on arrête de renforcer les deux murs en bas à droite du garage et, et, et qu'on renforce les deux murs office. Les deux murs office, ouais, c'est clair. Ouais. Parce qu'il euh, qu y a une rota de chaque côté, là, c'est chiant. T'as rien à voir avec les, les deux murs office. Combien de fois vous avez regardé les caméras de Valkyrie Zéro, moi. Moi, du moment que je suis pas mort, euh, non, je les ai pas regardés. Bah, Guy, les caméras de Valkyrie que t'as si bien placées Oui. Bah, je me suis mis après quand j'étais mort. Ah, okay. je... les, bah, d'accord, ok. Bah, c'est pas le but en fait. Les caméras de Valkyrie, ça peut être aussi mise euh, et utilisée quand vous êtes encore en vie en fait. Parce que le principe du château de cartes, c'est le château de cartes. Quand Alro est tombé, c'est là que la défense est tombée. Donc regardez les cam, mettez-vous un endroit safe, en particulier top autour, top escarouge. Et puis voilà, regardez les caméras de Valkyrie. Ça va trop mal. Ils refont la même. Ouais. J'ai lâché le contrôle du rouge. Ah, c'est dommage, mais il est J'ai pris juge. la ligne sur construction. Il faudrait quelqu'un qui, qui prenne le relais sur rouge. Ah, t'es choc. J'ai mort-trape encore. Vas-y, hein. vas j'ai le relais sur rouge. Les fait, non, non, non, non, non, non, non. non je suis nano, non. t'inquiète. Non, quand il dit rouge, c'est être dans le rouge. Power position, à jamais perdre. Top okay. rouge. Maintenant, faut être agressif voir. les amis. Vous avez perdu Bien, deux personnes. C'est rentré sur site, par où Par la fenêtre... De, voilà, es, par la fenêtre sur... Pour, la fenêtre serveur encore. Ah, mais... Fenêtre Il OK, mort, mort. Mort catwalk. C'est rentré encore, surveillance. Surveillance, deux, deux. OK, mort de nouveau. Fenêtre à ta gauche nano. Ouais, je l'ai eu. Y'en a un sur le T1, y'en a un sur le T1. Oh. oh Rappel rappel T1 à droite. Non, je le rappelle. Bien joué, c'est bon, Bien joué, bon, joué, les gars. Bah ouais, on a personne. Ça ouvre Dirt. Hein. Hein. Pas de roaming sur ce bon site, c'est très bien. d'être en turtle soyez solides, en avant. Dirt mort. Je ah, tiens le bleu en hein, anneau. pas je Dirt encore là. Dirt, euh, je suis mort Dirt. Quelqu'un pour le remplacer Dirt Moi de loin. Ah oh, la choque, Greenlock, euh, Mainster, il y en a un ou deux. Propre. Mordert. Mort. Eh putain, il pique. Euh... Ok, église et moto. Ouais mort, mort, oh putain, y'en a, y'en a, y'en a un Bien joué, oui, bien joué les gars. Bah regarde, regarde où il se met, regarde la safe zone qu'il a faite. Bah met tes fils barbelés en fonction et réfléchis bah, à ici, chacun des ici, trucs. Là, là, là, là, non, là, non, là, non. MO, ici, là, où là, là, voilà. là, là, là, là, là, voilà, ça c'est une safe zone. Super Alro. Euh, je t'ai mis un Jaeger là ou pas Tiens, je te mets un Jaeger là. Ça ouvre euh, T2. Tiens. Gaffe, c'est ouvert l'office euh, Alro. Ok, ouais. y'en a qui sont terrasse, ça vient de sauter. Hein. Y'en a un à la fenêtre le master, de hein, faites en. gaffe. Mmh. Putain, euh, ça drone. Ah, je suis mal barré là. Mmh. Passe pas devant le... Je suis mal barré, je suis mal barré, j'étais obligé de changer. Il y en a 3 devant le T1, T2, je veux dire. C'est dommage parce qu'il était pas si mal barré que ça. Je je me fais. Le setup est bon en franchement, ils font des setups incroyables. Eh, t'es T2, T2, là dans le coin, Sledge il est rentré. Jim, serveur, serveur. Blackbird, Jim, un serveur. Mais oui, c'est ça Le last il était Jim, il me l'a collé Jim. Ouais, Jim. Pourquoi il y va Bien joué, ça, t'es un monstre. C'était pas mal! Oh. Eh, incroyable! C'est quoi les scores? Tout le monde a fait des kills. Ok, c'est une attaque front. Ah, il nice. Ils, je... ils ont voulu euh... mettre par en dessous, ouais, hein. ils ont voulu mettre par en dessous, faites gaffe. Ils peuvent venir me raid! Baggy, baggy, tu peux venir tout de suite me raid, s'il te plaît. Ouais, Bien à... joué! Putain, j'ai mis des balles voilà à la fenêtre, hein! Et dernière. Serveur? Oza, au... fenêtre serveur, je crois. Ouais. Oui. Non non non non non non bah voilà ouais, C'était bien joué, let's go. Et pour chaque round dans défense, faut le prendre hein. Parce qu'en attaque c'est plus compliqué que le boss. T'as vu j'ai pas joué la nomade à la porte, cher bien nazami. Oui, merci. Fait. Deux dirt. Bleu bleu bleu bleu. Escab bleu. Oula. Bleu, elle, elle, elle, est bleu. Attention la dirt hein Attention la dirt Je viens t'aider Baggy. Allez ah, molle la dirt, fais gaffe Ouais, ouais, ouais. J'sais pas d'où ça touche. Putain, j'étais blanc. Dans le bleu, y'a le Ying les gars, dans le bleu. Ah. Elle, est... elle est morte, elle est morte. Même Baggy fait le de... Ah merde, il m'avait... Si, il était à droite, il est au-dessus ah bah de la trappe ouais, mais qu que Je jouais pas, pas, la trappe c'est mort. si il descend, il est mort. J'ai fermé la porte main. Il est porte main Alro main, main, main, main, il descend du main C'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon Bien joué Nadal, les gars il continue de regarder la trappe est, les gars. Bien joué, bravo les gars <rire> Le mec on lui dit qu'il est main, il leur reste plus qu'à il continue de regarder la trappe Ouais, je quoi Azami catwalk C'est bon vas-y je t'ai mis un airjab là-haut, nano là, mais. Euh. Est-ce qu'il y en a dans le. Au niveau de la fenêtre Voilà. Ok, je suis bas je suis bagarage. Ok, ok, c'est bon, c'est bon. Je plus au de toi, elle est juste dessus de toi. Ouais, ouais, je sais. Sur serveur là, si ça. Ok, vas-y, tu peux, tu peux mettre coup de poule. Nomad, ça marche, c'est bon, elle est bien. Ok, de droite, 5v1, Je v 1 je te vois le mur, Montagne. Je te vois le mur, Montagne. Je te vois le mur. Attends, attends, attends, attends, attends, attends, j'enlève ma bouclier. Vas-y, pose posez, posez, posez. J'ai ligne, J'ai une Je plante, je plante, plante c'est bon. bon Cache, cache, cache Cache Je bloque la... Je bloque la porte Je, je peux mourir sur une rez. Non, non, non, non, ils sont deux sur Joe. Cache Je te le fais je parce qu'on est 5v, hein Ouais, ouais, ça marche Y'a Légion, il est cache Lésion il est cache Cache Il faut une table Je j y suis derrière toi, Baggy Ça marche Cache Il est toujours En face de moi En face de moi Au niveau de ta table Bien joué. joué les gars. En partie, c'est Nano qui a... dit. A... Il a pété la zami, ouais. ça, ça fait du bien. bien une joué. fois que je fais quelque chose de bien Non, c'était parfait Bah, eh, oh, eh, oh, vous avez respecté le rainbow Six les amis. J'ai un drone longe, dans la machine à café. Longe Moi, le mien stock. Il y a Alibi qui... Je sais pas ce qu'elle Alibi fait, qui est longe. Je sais pas ce qu'elle fout là. Elle a passé ouais. une fausse Alibi longe. Devant la porte longe. Et là, elle est partie garage. Longe. Longe. Longe. Longe. Elle est partie. Longe. C'est Longe. Longe. Non. Loonge. Loonge. Lounge! Lounge! Lounge! Oui ou lounge si veux! Lounge! C'est pas longe, longe c'est en bas! Il, hein, il, il, il... il y va y avoir du bon tricks les gars! Qu'est-ce qu'il fait? Il va y avoir du bon tricks, ok! Et j'en fais pareil! Ouais non Yona, mais c'est pas ah, un j'ai mis Excuse-moi! Bah viens essayer, viens essayer quand même! Encore trois marches hein! Ok, l'onche bon. chez clear et les trois marches chez clear. Oh. Allez, viche, allez, longe euh, Je crois qu qu'il va avoir vas avoir quelqu'un. Vas-y, prêt, es prêt. Vas-y, vas-y, vas-y. Elle pique sur toi, le guise, Allez est Allez Elle est au ping, elle est exactement au ping. C'est bon. Voilà, c'est bon. ouvert, c'est ouvert, c'est bon, c'est ouvert. A euh, z. Euh, zami euh, au, au top sur ping 3. Attends le guise, attends le guise. Il y a un mec sur euh, le Je rentre. Non, j'en peux plus. pas chuter à droite. Allez, je vais faire. Non, je me. Je me donne. Chut, chut, chut, chut. Oh. Ah putain, okay, il avait cache, la ligne sur cache, moi du serveur. Allez, go Pas oh, en cache, pas cache <rire> Allez, c'est go. Go. solo, Daggy, t'es solo. <rire> ouais, c'est ma faute, je me suis donné, vraiment, désolé. Je <rire> me suis donné. Ok, y a rien, strip. Jim, c'est clair. CTV, ok. Non, oh, le mec top rouge. Bar, y a, rien. Strip, bar y a rien. Strip et bar, a rien. Non, mais la rivière. je l'ai. Ouais, Orix dans le raid les gars, il est retourné site. Euh... Ok, Alro, ouais, Alro, les six. Les six. Euh, Launch, Longe. Attention. Il y a un mec euh, dans le men. Nice baguette, nice le cool. Nice. Faut que tu ouvres la deur t'as un mot. Ah, ah, re, Remonte un Ok oh. ça marche. On a un down. Ouais, c'est bon ça. Dommage. Ibanach, je crois que t'as, je crois que t'as des flashs s'il faut. ouais oh. ouais ouais ouais j'ai j'ai et je vais te donner l'armurerie là. Oh! Sur... Tu es sur site le T'es où euh, Non, non, non, je suis trap bantôt, ouais. j'ai jump. Il sera Quoi okay. Je crois qu'ils sont tous sur site à part ça. Hein. Je suis un... Il est dans le couloir main euh, en bas là. Le Oryx, il fait des droites gauche. Suis... Mais non, mais je suis Al vraiment Al une a essayé de, de, de. Vous êtes sur je, je plante. Oui. plante. Voilà, nice, ouais. plante ça. Cover, Emon. Oh, ouais, ouais. Il, il, il, il vient, il vient, cover. Il est retourné sur l'autre site. Est toujours... Il est toujours sur réserve. Il est à terre, il est à terre. Allez, c'est win, les gars, bien joué! Chut, chut, chut. Euh, bien, bien joué, bien joué chut, les gars! C'est <rire> propre, ça, les gars, c'est propre, bien C'est win, ça! C'est win! Première victoire, les Kekos! allez. Bravo, bellissima! Oh putain, la vache! Mm. Ça fait du bien, ça fait zizir! C'est clair, quoi! Ça fait le good! Les prédits, y y'en a qui ont perdu du pognon, là ou quoi? <rire> <rire> <rire> non franchement là ça jouait bien là, ça respectait bien le jeu hein. C'était bon ah, j Baggy c'était un peu tilt mais bon autrement ça allait Oui autrement le reste ça allait mais autrement ça allait Ça allait, c'était vraiment très bien